Après la greffe, euh, donc le patient va rester en réanimation euh, quand tout se passe bien, entre 8 et 10 jours. Euh, si toutefois il y a euh, des difficultés pour le réveil ou s'il faut aider un peu plus le greffon, il va rester un petit peu plus longtemps. Et une fois qu'il est sortant de réanimation, il va aller dans le service de chirurgie cardiaque. Tout au long de cette hospitalisation, il y a bien sûr la surveillance de l'intervention chirurgicale comme tout patient opéré d'une chirurgie cardiaque, mais il y a aussi la surveillance du greffon avec des biopsies myocardiques, des échographies cardiaques, l'adaptation des médicaments immunosuppresseurs. Et euh, ce séjour dans le service va durer à peu près, on leur dit un mois, à peu près un mois. Ça peut être un petit peu plus long en fonction des complications, en fonction des événements qui vont se passer. Ensuite, on leur préconise un transfert en réadaptation cardiaque et pendant cette période, ils sont éduqués. Ils ont une éducation thérapeutique sur la prise de leurs médicaments, sur leurs médicaments. Ils préparent leurs médicaments, ils font déjà un peu de rééducation, de la marche, du vélo. Et puis, et puis ils seront toujours suivis au centre de transplantation pour justement leur suivi médical, leur suivi cardiaque. Ils ont des biopsies myocardiques et ça, ils vont avoir ça toute leur vie de patients greffés. Donc, euh, mmh. une fois la sortie du, du service, ils ont des biopsies tous les 15 jours, jusqu'au troisième mois de leur greffe, puis une fois par mois, jusqu'au sixième mois de leur greffe. Et ensuite, on continue à aller voir tous les mois, jusqu'au 18e mois, en alternant des biopsies et des échographies. Donc évidemment, c'est un suivi qui est, qui est lourd. Qui est, très, qui est très lourd, qui se fait uniquement au centre de transplantation. Donc pour des patients qui habitent loin, ben, il va falloir venir. Ils passent une journée chez nous en hôpital de jour. Le suivi est, le suivi est très rapproché, il est forcément très spécialisé. Mais les patients l'acceptent parfaitement parce qu'en fait, voilà, ils sont tellement contents d'avoir été greffés. Pour certains, c'est une deuxième vie. C'est une nouvelle naissance pour eux parce qu'ils vont très bien et donc ils acceptent ce suivi et, euh, et ça c'est jusqu'au 18e mois. Ensuite on les voit minimum quatre fois au centre de transplantation. Donc toujours pour des échographies, des biopsies. À ces examens se rajoutent des tests d'effort, euh, des coronarographies, et puis tout le suivi du reste en fait. Hein, pour les patients diabétiques, leur diabétologue, euh, le dermato, euh, la dermatologie tous les ans, euh, les bilans osseux. Euh, et pour d'autres ça va être des consultations en néphrologie euh, donc un suivi qui est très spécialisé sur le plan cardiaque mais qui est aussi euh, très important pour tous les autres organes puisque les médicaments immunosuppresseurs peuvent avoir des, des conséquences et des complications et il faut surveiller tout ça.